Après euh, nous avoir entassé dans notre salle sans fauteuil où tout le monde est assis par terre, le vol devait partir à 14h05 et il est genre 14h30. Mais on part enfin et j'espère avoir ma correspondance à Rome parce qu'ensuite j'arrive à Rome, je vais à Rome centre-ville et ensuite j'ai un train pour Livorno. J'espère vraiment avoir ça, je crois, des doigts. Ok, je viens d'arriver à Rome, ça y est. Je suis donc à la gare de Roma Termini. Puis mon bus et mon train à Ciampino. Et je suis arrivé ici en fait hyper rapidement, c'était hyper facile. Et là je suis arrivé à Rome et la gare centrale en fait elle est immense. J'ai l'impression que c'est plus grand qu'une gare parisienne, ça compte de partout, il y a des magasins de partout. Et il fait chaud. Et ouais c'est génial, ça ressemble vraiment à la Provence. Donc c'est des paysages que je connais un peu euh, et on voit en fait dès qu'on arrive à Rome on voit directement des vestiges un peu des, des vieilles pierres et on voit directement ces bâtiments à l'italienne et de façon méditerranéenne. J'ai fait un petit tour dans la gare, donc c'est un truc de dingue, parce que c'est hyper bruyant On m'avait dit que Rome c'était hyper bruyant comme ville, mais je pensais pas à ce point. Et là, maintenant il faut que je trouve un panneau d'affichage, On ici. 18h27, 86h30, ok Il n'y a pas encore ma voix, du coup bah, j'ai encore quelques... Je vais avoir un quart d'heure pour manger encore je pense, donc je vais attendre. En même temps, je bien manger dans le train. Je pense que je vais aller essayer de trouver une boutique pour m'acheter une bouteille d'eau. Parce que j'ai soif, soif, soif, soif, soif. Mais c'est vraiment un truc de fou. Là, je vais dans, dans la gare principale. Je vais me taire et je sais pas si vous entendez le bruit qu'il y a. Ah non, je suis même pas dans la gare principale là. Je suis dans l'antichambre de la gare, on va dire. Et là, j'arrive vers les quais en fait, au bord des quais. Je pense qu'on se rend pas compte en vidéo. Je pense que vous vous rendez compte que vous entendez comment je dois monter le son de ma voix. Mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. d'arriver à Livorno Centrale Donc, je suis un peu choqué parce que il fait nuit alors qu'il est 21h et que j'étais persuadé qu'il fera encore jour à 21h ah, je pense que je parle de ça parce que je suis presque tout seul j'étais persuadé qu'il ferait encore jour à 21h parce que je sais pas c'est l'été c'est l'Italie il fait nuit bon c'est pas grave c'est pas ça qui va m'empêcher de kiffé a tourist uh, too. Tour. Yeah. <laughs> uh, this square is uh, the largest bridge of Europe. Bridge? Yeah, it's a bridge. Underneath Ooh. we have the water. We are on the bridge now. Yes. Wow. <laughs> <laughs> But where is the water? It's underneath. <laughs> Je suis chez Francesca Livorno. Donc là, je suis dans ma chambre, qui est trop bien, euh, elle est grande, c'est vraiment les plafonds hauts comme en Italie et je m'apprête à dormir, je suis fatiguée. j'ai qu'une hâte, c'est de me glisser dans mon lit et de fermer les yeux, de dormir et de me réveiller demain matin. Depuis que je suis arrivé, tout ça un peu précipité. Donc euh, j'ai retrouvé Francesca qui m'a d'abord emmené ici, j'ai posé mes affaires, j'ai découvert son appartement. D'ailleurs je vais vous faire un house tour demain parce que l'appartement il est juste ouf. C'est vraiment genre ces appartements typiques italiens, mais en fait genre italien de l'ancien temps. Et tout est resté intact parce que c'est l'appartement en fait de sa grand-mère avec les meubles de sa grand-mère. Et il y a vraiment cette espèce de charme italien comme dans les films donc je ferai un house tour demain et pour vous raconter ce qu'on a fait un peu ce soir on s'est juste retrouvés et comme je vous le disais c'est déjà nuit quand je suis arrivé et en fait elle m'a directement emmené au bord de la mer à un open mic où des amis musiciens elle chantaient, jouaient de la guitare et Francesca a aussi chanté j'ai de la guitare et c'était trop bien c'était vraiment en bord de mer c'était hyper agréable mais du coup, j'ai pas vraiment pu voir la ville et j'ai pas vraiment pu encore découvrir d'endroit. Il faisait nuit, donc j'ai pas pu trop filmer. Et voilà, c'était juste une petite soirée entre nous. On a profité, je suis arrivé à 21h. On a passé la soirée ensemble et maintenant je me couche. Et j'ai hâte de vous retrouver demain pour vous montrer la suite. Et il est temps pour moi maintenant de dormir. Bonne nuit